Bonjour, je vais vous expliquer comment vous pouvez gagner 5000 euros tous les jours avec deux moyennes mobiles, un indicateur RSI et un indicateur stochastique. Bien non, ne me croyez pas, c'est absolument pas possible. Je suis Serge de Moulin, fondateur de la SD Trading Academy. C'est ce que j'ai cru il y a quelques années lorsque une personne euh, donc vendait des formations en mettant en avant euh, qu'il était un ancien trader et qu'il enseignait donc la meilleure technique euh, de trading avec le RSI, le stochastique. Donc j'ai cru, ça m'a coûté des milliers d'euros et lui s'est enrichi en vendant des milliers de formations comme cela mais lui n'a jamais réussi à faire des trades gagnants, d'ailleurs durant la formation il n'a jamais euh, démontré qu'il savait trader. Je suis Serge Demoulin, trader professionnel et fondateur de la SD Trading Academy. Aujourd'hui je voudrais vous dire que si vous voyez ce type de promotion, ce type de publicité pour euh, des méthodes avec des indicateurs qui vous indiquent uniquement ce qui s'est passé dans le passé sur les marchés, eh bien vous continuerez à faire partie des 90% donc des 90% des traders qui perdent jour après jour, qui n'arrivent jamais à avoir de bons résultats en trading. Donc euh, il faut bien sûr utiliser d'autres techniques, ce ne sont pas les indicateurs que vous devez utiliser, il faut utiliser les techniques des traders professionnels et à ce moment-là vous pourrez réellement devenir performant sur les marchés et gagner vraiment des milliers d'euros peut-être tous les jours mais d'ici quelques mois voire quelques années. Donc c'est ce que moi j'enseigne à mes étudiants. Euh, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, de quoi il s'agit je vous invite à à vous inscrire à un de mes webinaires ou à ma formation gratuite. Donc vous trouverez des liens sous cette vidéo. Ce matin encore j'ai une étudiante qui me disait euh, est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de délit d'initié quand tout le monde connaîtra ta technique Non, rassurez-vous euh, il y a toujours des gens qui cherchent d'autres techniques mais euh, il faut bien sûr faire un choix à un moment donné et se rendre compte qu'il y a des techniques qui fonctionnent et qu'il vaut mieux se fier aux techniques qu'utilisent les traders professionnels. Voilà j'espère que je vous retrouverai bientôt dans un de mes webinaires ou dans ma formation gratuite pour pouvoir vous enseigner, euh, vous montrer les techniques que j'utilise donc c'est tout à fait gratuit. Donc vous avez ma formation ou mon webinaire, vous êtes bien invité à venir voir euh, cela et j'espère vous retrouver donc très prochainement. Je vous dis à très bientôt dans un de mes webinaires ou dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir.